Salut, c'est Maillard, on se donne rendez-vous ce soir en live pour un événement spécial. Ce soir, sur ma chaîne Twitch, on aura une soirée de jeux de rôle avec Super Flame, avec Captain Popcorn et avec Petulia. On sera entraîné de nouveau dans l'univers sombre de Batman Gotham City Chronicles. Si vous avez raté le teaser, je vous donne le lien en fin de vidéo et je vous dis donc à ce soir les Leatherface Oh no Ouais, dans le casier. Je vais peut-être attendre qu'il qu Non. Je fais maintenant, dépêche Il y a un oh, moteur okay. en plus à côté. Il est en haut en bas Il était en bas, je sais pas maintenant. Je pense qu'il monte. Euh... Non, je n'entends plus. Merci maintenant pour les 13 mois oh. Merci beaucoup Un très ben, grand, je grand merci à toi qui est à côté, je fais le Merci qui infiniment. Est dans oh, ok. Il est où là Je sais pas Je sais pas. pas non plus Il est Je le sens Je dirais qu'il est en haut Au secours Ouais, il est Il non En haut <rire> il, est il est en haut Il est en <rire> haut, il est en haut loin, loin. Loin. Oh il m'a vu, il a hésité oh. Il descend Il descend parce que c'était descendu ou T'es sûr qu'il est en haut Il est pas en bas hein Ouais, je sais pas s'il m'a suivi. Va. Hein. Ok. Deuxième totem de soins est parti. J'ai. Il est où Ok, bien joué. Faut que je fasse l'autre il, il arrive sur le milieu. Ok, très bien. Oh là. Dans la salle des casiers. Oh il vient de péter mon totem. Ouais, j'y j'attends. Ah ouais. Ok. Oh, je suis bloqué là. Oh, bah ben non. <rire> Charcot, découvre-le. très bien. Cours. GGGG! Histoire de Charcot. Le secret tunnel Où oh, je me okay. fais tunnel. Mais comme ça, tu fais tunnel? Non. Il était sur moi, <rire> j'ai pas compris. Regarde-le. Il est plus sur moi. Ah oh, ok. Ah bah bravo Super table <rire> Franchement, t'as vu ouais, ouais. longueur c'est pile ah ouais. à... pile uh -huh. le mur, tu vois Je trouve ça hyper uh -huh. stylax J'en ai... ai pas, comme ça, j'en ai pas vu. C'est ça, ouais. Non mais c'est grave stylé, t'as vu cette table Attends, génial Faites hein. des pour, pour dormir, c'est très très confortable. J'ai l'impression qu'il a pété un totem euh, béni, là, non mmh. Il en manque un, j'en vois que deux, là. Un en bas, je crois. Très gentil mais hein, ah. regarde. Oh le piam sert, t'es mignon. <rire> trop ouais, j'avoue. On a fait un petit squeak. Ouais, squeaky, squeaky. Hein, oh là là. C'est vrai stress. ref. Ouais, voilà. Je change de totem, attention. <coughs> D'emplacement. Ah, oh, il a peur de rien. Oh. Okay. Oh. On a fait un moteur là-haut, un autre, le deuxième moteur était où Ils sont en bas. Oh en bas. Alors nous Aïe. on a fait un, un moteur en haut, Maillard, et je viens de terminer avec Ravé, celui d'en bas. Oh, ok. Oh, par où est-ce qu'il va Il est dehors. Tu te dis s'il va Il suivi les traces de Ravé, ah non il revient. Okay. Ouais, je confirme, il est encore dehors. Et il est dans la cour. Il est encore dans la cour. Ok, insidieux. Alors, il des... Non, pas insidieux, je pense plutôt il du camp euh, classico-classique. En fait, il fouille partout dehors. Euh... Il a raison, on sait tant jamais, peut-être qu'il y aura des casiers. Il trouvera. Oh. Allez. Et est sur moi, 60%. Ok, j'ai repris, repris le bidule. Attention, il va, tu vas te faire non, biduler. Ok, il sur moi. Okay. Ah, mettez le... met après, après, repris le bidule. Ah ok, génial. Faites gaffe, je redescends. Oh, il est pas content, les messieurs. C'est sur moi aussi. Salut Ce qui s'est passé mais ça avait l'air drôle hein. Je sais Et en vrai j'ai pas tort, hein, il est. Il, il est, est surtout pas il il est est sur ouais. ouais. moi. Tu hein. dis quand est lâcheur avec. avait. Ah ouais, il est toujours sur moi. Et de toute façon j'ai pas peur pas. les gars, il est texan. Techniquement il est dessus. <rire> <rire> techniquement, techniquement... Okay, je suis dans un totem de Maya. dans alors. un totem. Comment tu fais Parce que lui il a les trois. <rire> oui puis surtout... Euh... T'es dans un totem. Ah, oh, je suis sous palette T'es là, t'es là, Faut le distraire, faut le distraire, faut le distraire Non Ah non, je peux pas. Je pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette flashette désespérée? On les fait. <rire> <rire> c'est quoi ça? <rire> Il a pris quelqu'un là? Ma euh, Maya. Ouais, sur moi. Je suis sur la ça euh, C'est ouais. bon, c'est bon, c'est bon. Ça. Oh, bah bon, remarque, attends. Hop. NON! J'avais presque réussi l'ineffable! Mon medikit... Oh, bah. oh Ah, ça va vite là. Ouais. Ouais, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Je suis sorti de la zone, en fait, j'aurais jamais dû sortir de ouais. la zone. Oh, quel dommage. Euh Charcot, tu vas finir ton moteur Ah non Et Je sais pas si pas va m'en laisser le temps. Hein. Ah, il est pas à côté. Ouais, monter, oh non. Non, non mais il est retour Mmh. Ok il est sur moi. Tu hein. sur euh, okay, un va. moteur dans la salle de musique à l'étage. Ok ok. Je me soigne, je me soigne. Il s'est cogné. Chut. Ah il va bien Je sais pas, attends je vais lui <rire> demander. <rire> <rire> ça, ça va pas mal, tu Ça va. va, <rire> <mal>. <rire> tu... <rire> ça va. Et encore sur vous. devant bisou euh, magique. C'est pas, oui il est sur moi c'est bon. <rire> j'ai presque fini mon moteur, j'ai à 90 là Ah bah moi je suis à 60 Il m'a lâché euh, Je crois qu'il m'a lâché J'ai un Non ouais. ouais Ah il est sur euh, Maya Hop. T'as joué une porte Je suis sur l'autre porte Ohlala Il vient vers ma porte. Ok ok. L'autre elle est ouverte à 50%. C'est bon ouais. Tout le monde ou ah, pas hein Euh j'arrive vers la porte <rire> Ok. C'est le moment Faut y aller, Attends, faut, y faut, y aller. Y, faut y aller Faut aller d'aider là Avec une tronçonneuse. De... Mais Amikera c'est ok, okay t'es bon toi Amkera Alors euh... Bah non ça veut dire non ça Bah si Ah c'est <rire> bon, ok Ok quoi <rire> okay. Ah Très bien Oh abonne-toi Abonne-toi yeah. Abonne-toi, yes Oh yes, très bien. Mmh. Ah génial, <rire> génial.